Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tour qui s'intitule L'impossible coïncidence de Jacques Tondo. Je dépose une carte de prédiction Et le jeu est donné à mélanger à un spectateur Voilà Une fois que c'est fait Je dépose les cartes une à une sur la table Et je demande au spectateur de me dire stop quand il le souhaite Stop ici, très bien Le reste des cartes est reposé Regardons la carte où il s'est arrêté. Ici, le roi de trèfle. Très bien. Maintenant, regardons ma prédiction. Qui est le roi de pique. Eh oui, elle correspond à la famille de la carte. Ça vous a plu Eh bien, je vous invite à commenter, à liker sur ma vidéo. Merci.